Comment éviter les escaliers quand on rabat pour euh, les emmanchures ou euh, les épaules Alors Sur du point mousse, ça se voit très bien, ça fait de beaux escaliers quand on tricote les mailles et qu'on rabat. Sur du jersey, c'est pareil, sauf que ça roule, mais on a quand même de beaux escaliers, bien droits. Donc ça, on veut pas du tout. On peut améliorer les choses euh, en ne tricotant pas la première maille quand on rabat. Donc Ça donne ça, c'est mieux donc jersey, c'est pareil, hein, jersey, ou jersey ou point mousse, la technique est la même, le résultat est le même donc c'est mieux mais c'est pas encore ça nous ce qu'on voudrait, c'est ça donc je vais vous le montrer sur du point mousse parce qu'on voit mieux, ça roule pas, c'est plus droit, plus plat Alors pour la première série euh, qu'on voit là, qui est de 4 mailles de chaque côté 4 là, 4 là donc pour la première série on va rabattre normalement alors là on peut tricoter la première maille je dirais même que pour le coup c'est plutôt recommandé parce que ça fait justement un démarrage bien carré donc normal 1 2 3 Et je vais faire la quatrième et puis je vais puis le, la, la fin du rang il y a une autre méthode présentée par Aline des poulettes tricoteuses euh, le résultat est exactement le même ce sont juste les manips qui diffèrent donc vous faites euh, comme vous voulez prenez sa méthode ou la mienne ça reviendra au même euh, je vous mets le lien euh, vers euh, le site son site dans sous la vidéo Je tourne, je fais l'autre côté, les quatre de l'autre côté. Alors pour ce côté-là, c'est là que ça se passe. Au lieu de tricoter jusqu'à la dernière maille, je vais m'arrêter à l'avant-dernière et je vais tourner. J'arrive carrément au bout. Alors attention. Je tricote l'avant-dernière. Et je m'arrête là. Et je retourne. Je tourne. Et je la glisse. Et je rabats. Ça fait déjà une. Là, je dois faire une diminution de 3 mailles, donc j'en ai déjà une sur trois 2, et 3. Ah, si c'était du jersey, là, ce serait euh, sur le côté endroit, ce serait le jersey endroit. Pour les trois de l'autre côté, eh bien, même chose, attention, je tricote l'avant-dernière et je tourne là si c'était du jersey je serais sur le côté envers le côté jersey envers je glisse alors hop. je rabats une sur trois Donc Je résume une dernière fois, je m'arrête à l'avant-dernière maille, je tourne, je glisse, je rabats, et je compte déjà une, 3 sur 3. Donc je remontre le jersey.